Contrairement à ce qu'on pourrait croire, la situation pour l'eau et l'assainissement sur le territoire de la métropole de Montpellier n'est pas si simple qu'on le croit et ça n'est pas quelque chose de figé. Donc, pour l'eau potable, depuis le 1er janvier 2016, le service de production et distribution d'eau potable est assuré par une régie publique pour 13 des 30 communes de la métropole de Montpellier. Donc c'est la métropole de Montpellier qui a la compétence au potable. Euh, donc elle exerce cette compétence à travers une régie publique pour 13 des 31 communes. Ce qui correspond à peu près à 80%, 80 des usagers de l'eau. Euh, parce que dans ces 13 communes, on a la, la ville de Montpellier euh, qui est la plus grosse. Les autres, les autres communes font partie euh, de deux syndicats de communes, le syndicat ballonc et le syndicat Garic-Campagne, qui ont délégué euh, le service eau euh, potable à Suez pour le syndicat ballonc et, et à Veolia pour le syndicat Garic-Campagne. Plusieurs de ces contrats euh, à Suez et à Veolia vont arriver à échéance en, en, en 2021, et plusieurs de ces communes ont émis le souhait, à ce moment-là, euh, de, re de, re de, rejoindre, de rejoindre la régie publique. Donc, vous voyez, c est, c est, euh, il, va, il va se passer des choses. Alors, maintenant pour l'assainissement. Depuis le 1er janvier 2015, le service de l'assainissement est délégué à deux, deux entreprises privées, à Veolia et à Qualter. Donc il y a un contrat pour l'exploitation de la station d'épuration Maïra, qui a été déléguée à Veolia, un contrat pour la collecte des eaux usées vers Maïra, qui a été également délégué à Veolia, et un contrat pour l'exploitation des autres stations d'épuration et la collecte des eaux usées hors Maïra à Colter. Ces contrats vont également arriver à échéance en 2021. Or, vous n'êtes pas sans savoir qu'il euh, va y avoir des élections municipales en 2020. Euh, donc, euh, euh, toutes les cartes sur l'eau et l'assainissement vont être, vont être rebattues en 2020-2021. Donc, on peut tout à fait imaginer euh, que le nouveau président de la métropole de Montpellier euh, décide. Euh, euh, d'arrêter la régie publique, de tout passer en, SP, en, en SPL avec les syndicats à gare et les syndicats à euh, euh, Doc, ou de passer une CEMOP, ou de, de, de, de déléguer euh, euh, l'ensemble à, à, à Veolia, à Suez ou compagnie. Oui, ils peuvent faire ça. Euh, pour l'assainissement, euh, qu'est-ce qui va se passer Donc de, de 2021, fin du contrat, qu'est-ce qu'on fait On renouvelle le contrat, on, on, on va vers la gestion publique, etc. Donc tout, tout dépend en fait euh, de, de, ce, de, de, de, de, la, de la majorité euh, qui, va, qui va diriger euh, le, le, conseil, le conseil métropolitain, puisque c'est la métropole qui a la compétence au potable et assainissement. Donc il faut impérativement que nous, euh, association d'usagers, donc euh, dans la nôtre euh, au secours 31, euh, fassions pression euh, pour que euh, la, la métropole de Montpellier fasse les bons choix. Mais euh, euh, pour ça, il faut que, euh, euh, il faut que euh, au secours 34 il y ait un peu plus de force de force vive qu'il en a actuellement. Donc, euh, donc, je, je, je fais appel à vous pour, pour venir nous rejoindre, parce qu'on attend la petite poignée de gens qui se, qui se bagarrent sur la, la gestion publique de l'eau et l'assainissement au sein de ce 34 depuis maintenant pratiquement 10 ans. On commence à fatiguer un, un petit peu, ouais, on commence à être un petit peu vieux, donc on aimerait faire rentrer des jeunes et qui dynamiseraient un petit peu tout ça. Quoi. Donc, voilà. Voilà un petit peu la, la, la situation à Montpellier, et plus globalement en France, donc euh, bah, l'idée c'est que, que vous posiez des questions et que vous, euh, à, alors, que vous exprimiez votre point de vue sur, euh, sur, sur ce qui se passe à la fois à Montpellier mais aussi au, euh, au niveau français avec ce, avec ce contexte euh, qui est quand même assez difficile.